En exclusivité sur évangile it music pour la gloire de jésus mmh. ouais. Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh j'entends, oui j'entends le son des anges, ils viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends, oui j'entends le son des anges, ils viennent opérer. En vue des anges liés au combat de ce temps Le Seigneur nous promet le soutien faillible de l'âme céleste J'entends et j'entends le son des anges qui viennent opérer En vue des anges liés au combat de ce temps le Seigneur nous promet le soutien infaillible de l'armée céleste Moi j'entends et j'entends et j'entends le son des anges qui viennent opérer Ne soyez pas intimidés par les chiens et les chevaux de l'ennemi Que vos dieux s'ouvrent afin que vous voyiez la montagne pleine de chevaux et de chars de feu yeah, yeah. Ils viennent opérer, ils viennent opérer yeah. Ne soyez pas intimidés Par les chars et les chevaux de l'ennemi Que vos yeux s'ouvrent Afin que vous voyez les chars de feu J'entends hey. j'entends le son des anges Ils viennent opérer yeah. Le ciel, le ciel, le ciel est ouvert le ciel, le ciel L'échelle est dressée, les anges entrent en activité Ma honte est ôté, victoire est de mon côté Je dis l'échelle est dressée, les anges entrent en activité Ma honte est ôté, la victoire est de mon côté Les voici ils montent, ils descendent de haut ils monte avec mes prières et descendent avec l'exaucement. Les voici ils monte, ils descendent. Il monte avec mes prières et descendent avec l'exhaustion. Les voici qui montent, qui descendent. Ils monte avec mes soucis, descendent avec ma paix Le ciel, le ciel, le ciel est tout. Le ciel, le ciel. Le ciel, le ciel. Le ciel, le ciel. Oh. Oh, yeah.